Bonjour! <rire> <rire> Une très belle journée aujourd'hui! Ah, quelle belle journée! L'OL a gagné 5-4! Eh, C'est quoi? Euh, Je t'ai vu mettre un tweet euh, ce matin alors, en mode vieux michel Eulas. Ouais, Eulas il quitte ses fonctions. Non. là ah ouais. Je me suis levé ah, allez, et Jean-Michel Aulas quitte l'O.L. Putain c'est vraiment nuit, en vrai c'est un, un, un vrai président, moi je l'aime ah. beaucoup Aulas. Les amis on a un gros programme aujourd'hui, nous allons aller à Tokyo. Waouh, mais à faire des choses un petit physique. peu. <rire> Comme depuis 5 vlogs, mais on va faire des trucs grave cool. On va passer dans un magasin de cosplay. On va passer <rire> dans un centre commercial un peu spécial avec un parc d'attractions. On va aller visiter des jardins, des temples, bref on a un gros programme. Et je crois qu'il y a Joël qui doit faire un truc, c'est ça, Alex Ouais, parce qu'en gros, on est à l'eau et on a trouvé des petites chaussettes euh, doigts de pied bizarres là. Là, Joël, il est à la douche et dès qu'il sort, il va les mettre. Tu es tout beau aujourd'hui, c'est quoi ce maillot de basket Enfin, de baseball, pardon pas, T'es bon. bien oh, regarde, ai Et t'es avec ta casquette là C'est lui ah, là. La tienne, ouais, c'est la même. il s'en remet pas que je lui gratte sa casquette. Eh, eh Alex, ça va ah, ou quoi bon, Tu des... sais que j'allais dire quoi J'allais appeler ça des, des crantés. Bah, là, ça s'appelle. pas. crantés, genre. Alors, c'est quoi ça des oh. Non, mais Rudget, c'est stylé. Alors, enlève tes chaussettes déjà. Il faut que tu mettes ses chaussettes, euh, Joël. La France veut te voir avec ses chaussettes toutes mignonnes. C'est bien à l'endroit où on verra jamais tes pieds. Voilà. Mais non, mes pieds sont moches, je crois. Je vais les montrer à la télé ou quoi Attends, mais mets tes pieds de grand tonton là. <rire> déjà qu'ils te zooment la tête là et c'est trop drôle. <rire> Allez, Joël, met ça. <rire> ça va jamais rentrer. <rire> Ah mais t'es tout kawaii, c'est. Bah alors. <rire> <rire> T'en penses quoi, Joël <rire> Attends, mais y'a un truc en vrai. Et ça rentre T'es <rire> à l'aise dedans ou pas Non. En fait, c'est pas que je suis pas à l'aise, c'est que c'est bizarre, tu vois. Mais c'est pas. Tu es aussi ou pas c'est pas dérangeant en vrai. Est-ce que Mais... tu te sens un peu foufou Attends je vais faire de la danse classique après. <rire> Attends, vas-y, vas-y Alors Ah c'est trop drôle <rire> filme mes pieds <rire> ah, ah ouais En vrai Est-ce que, est que tu te sens un Tu sens kawainé un peu ou pas avec ça Mais en fait, tu sais ce qui est troublant on dirait c'est ses vrais pieds. Mais tu sais que. En vrai ça va C'est pas grave de ouf en vrai, je m'attendais à un truc qui foutait la hèche, ça va Arrête bon, si, si vous voulez voir des pieds de tolard, soit tu regardes les miens, soit tu regardes ceux dias Yas, <rire> il a vraiment des pieds tout, tout crochus, comme ça. Mais arrête de t'avancer vers moi, gros <rire> Attends, moi vais juste faire comme ça. <rire> On va à Tokyo. Les amis, nous sommes à Akihabara Mon gars Joël, est-ce que ce bâtiment te dit quelque chose bah, On est passé ici il y a quelques jours, ah, je crois. Mais est-ce qu'il me dit quelque chose Non. Et pourquoi il devrait me dire quelque chose Il s'est pris en photo là, là... Tu t'es pris en photo oui, juste bien là bien sûr, bien sûr En bonne compagnie Exactement. D'ailleurs, tu sais que, que cette photo, je la regrette. Pourquoi En fait, je la regrette. Mais tu sais que sur le moment, je pas calculé que c'était des meufs au groupe Z et tout. Écoute... C'est le plus grand truc pour adulte du monde, il fait 6 étages <rire> eh, coupe ta caméra, là <rire> wow. Quand il a pris sa photo, il a pris une photo innocente Tu sais, moi, j'écris... Ah ouais c'est un truc vraiment mais genre adulte c'est à dire il se passe quoi dedans il y a des meufs bah il y a des meufs mais genre je crois bah c'est des objets des conneries tu vois Toi tu te rends compte des objets des films Jérôme dit j'ai il va passer des journées tout seul je sais pas ce qui se passe dans ces journées Jérôme dis nous ce qui se passe dans tes journées moi c'est juste j'ai vu la vidéo de vu quand je suis tout seul je vais acheter des cadeaux pour des amis moi acheter des cadeaux pour des amis dans le bâtiment là-bas mais non on va au cospacio qui est un magasin de cosplay on avait dit qu'on allait se relooker avec Joël alors on a hésité entre relooking genre vêtements normaux ou quoi foutu Pour foutu, autant se déguiser, on espère juste trouver notre taille. Ouais. Tu en quoi En oh, Luciane. Mais ils sont pas trop League les gens, donc ça va ici oh, Si il y a des persos de Street Fighter, de Tekken, Djinnx, elle a des skins où elle est en place. Quoi. Des trucs... <rire> où... Non, quand j'ai en place, c'est-à-dire que c'est des trucs que je peux porter. Okay. Et si tu me fais porter une robe ou robe, je dis non à cette Zumba. Les amis, on va se déguiser et on va passer une partie de l'après-midi avec. Joel, tu vas ressembler à quelque chose de grand Il y a du bou, il y a du Naruto, il y a du Kingdom, il y a Vegeta sans Goku. Là, on va essayer les tailles. On a trouvé un truc Naruto pour Yas, il va essayer. <rire> c'est large de ouf C'est trop grand Ça te va bien Tu sais que c'est trop trop grand En vrai, il y a un petit clan hein. En vrai, ça te va bien Il y a des grandes choses qui se font ici. Ah ouais Oui. <rire> Ce bizarre c'est que c'est mieux que la tenue que j'ai là aujourd'hui <rire> En vrai avec l'armure ça va pas ça va. va pas bon Mais, tu vas voir l'armure Non parce qu'en fait dès que j'avance ça retombe en fait est hey, les mecs me ils disagent ai à l'envers Et <rire> hey, pitié regardez le résultat <rire> Il peut pas faire les choses bien ce con. Je ne peux pas l'envers ça va faire Là, on va trouver un truc pour Joël ouais. Et on va tous s'habiller Et on va compléter ça, Joël il a pas encore son truc On souffle là, là. <rire> pas marre là Je bon, euh, te un, un, spoil un comme spoil enfin, Là on est plutôt bien Zach c'est une dinguerie. idée <rire> Ça me va bien ou pas oh En vrai contre, Non le costume de Zach c'est vraiment faut pas une <rire> <rire> Mais Mais veux lui il est déguisé en quoi Il a trop de flow frère En ultraman Je connais pas. Non Zach par il contre c'est vraiment le costume du siècle, c'est trop une dinguerie. Yas, il a plus de flow à freezer. C'était pas ma taille. Et, et Dieu merci c'était pas ma taille. Regardez comment on est Vas-y présente-toi Yas Levi Hikerman en personne mal. mon pote Petit cap, pantalon, tenue, moi je trouve par, que par, ça me va par bien dans le la... dos, dans Camino, Camino t'es vu Ah ouais Chaka pour pêche Ah oui oui oui oui, oh, oui. oui. Oh, yeah. Moi je suis cap... déguisé en capitaine dans Ultraman, bon... et pas ma taille pour Freezer, donc get the drip Petit jam, c'est-à-dire qu'on drip Même en cosplay Voilà voilà, regarde le pantalon un peu large Tout ce que ta femme veut Vas-y Moi je suis bou les gars Majin Bu, ouais, regardez ça, va être ça. effrayant. Hein. ce petit flot, avec euh, tous les accessoires, la queue sur la tête, les gants, non, sincèrement il y a un drip de fou. Mais tu te sens <rire> pas hein, chelou Je m'en bats les couilles. Les japonais commençaient à dire, japonais regarder non, les japonais, non, ils étaient trop sympas, il y a, année, il a, y a, y a vu, un mec il m'a dit un a fait Genki Damao. <rire> En plus, on n'est pas en train de, ouais. de, de foutre bordel, on est ouais. tranquille et tout, on est bien On est bien, et vous vous en pensez quoi Vous avez promis d'être déguisé, par contre j'avoue j'avais pas pensé à ça J'avais pas pensé à être comme ça Là ça se ça, ça va bien là, c'est un truc, Il eh, faut aller acheter du chocolat <rire> ça, Faut aller acheter du chocolat Non non non, laissez moi tranquille Par contre Zach, tu te sens euh, faire le parc d'attraction dans cette tenue ou pas Faire quoi Le parc d'attraction Le parc d'attraction dans cette tenue Ouais pourquoi pas hein <rire> <rire> Ils sont trop cools frère, regarde. Reste <rire> ouais, de chasser des titans. Je suis trop bien. Oh merde, c'est du des titans que moi... <rire> Mais non, mais toi t'es boue euh, sous sa forme gourmande. Ouais, Alors, sous sa forme il est gentille. Est non, vraiment, t'es fini. il fait le truc avec son antenne, comme oui, ça il fait chhhh, et il oui, consomme mon chocolat. Il mon chocolat. On lui du chocolat. Il vend du chocolat. On va au parc d'attractions. <rire> allez, c'est parti. Bou pas content. Dans les commentaires, ouais, votez ouais. pour le meilleur cosplay. Yes. Yes. Qui a le plus beau drift ouais, ouais, oh, ouais. mais... moi, moi je vote pour Joël Joël, on dirait c'est une tenue dans la vraie vie. Les Japonais ils pourraient mettre ça dans la vraie vie. Il est exceptionnel. Ça c'est un truc, Hugo et Joël, tu leur mets n'importe quel cosplay. On dirait une tenue de la vraie vie. sont trop stylés. Ah, laisse le passage hein Laisse le passage, Mathéo laisse le passage sous-titre sous carrément ce qu'il a dit Vraiment, regardez ça, moi <rire> banal <rire> Je suis à l'aise Chapeau au vent c'est exceptionnel Tu sais, à travers l'écran, j'ai vraiment l'impression d'être dans gars, un film Les gars, je ne reverrai jamais ces gens de ma vie Donc, il a pas de problème pas Franchement... Ce qui est très drôle, c'est que... regardent, mais genre, ils se moquent pas Tu vois, regardez Vous avez vu Les gens me saluent On est tranquille, on est bien Si je me mets comme ça, on dirait grave Lucien non frère je vais appeler je vais appeler sur le <rire> bizarrement vous rigolez beaucoup quand vous me voyez Non calme moi je trouve que c'est de Là mon gars, là je suis vaille à c'est plus est 90 ça. Pourquoi tu touches les ouais, tétons gros dans, Mais dans le c'était même pas ça, né, mais, ouais. mais du coup en même temps j'en profite pour toucher un petit peu ces pecs Touche, TOUCHE TOUCHE TOUCHE ah. Vas-y fais les bouger, fais les bouger, fais les bouger Ta ta ta... Ta, ta, ta, ta. Ah, Avec ce petit... Toi, tu, vrai, ah, même, là, tu vois ce drip Tu vois Ah, mais ça devient non, bizarre l'ambiance toi Non sur le retour en fait sur le retour de la caméra gros je, je voyais mal Attends Attends ça mec j'ai trop du mal mais qu'est-ce que tu fais là Hein Tu filmes... Pourquoi tu filmes des trucs comme ça toi Non, calme Arrête L'attaque des huitos <rire> C'est un perso de SMK ça Ouais Mais je crois que <rire> euh, tu... Peux... Ah c'est une danse carrément Tu fais une chorégraphie non faute... Ah c'est une vidéo le chien Je crois que c'est une oui. photo ah, Va là-bas <rire> Faut le bâtard Toi, ta caméra, je va jeter la poubelle à la fin du truc. Hein. Alors là, on a un rendez-vous inédit est la même avec ouais. Boo, Levi au restaurant. Je crois qu'on n'a jamais vu ça dans un animé. Ça va se prendre un petit kebab en plus. Les amis, il y a Levi Ackerman qui est en train de gratter quelque chose à Majin Boo. J'ai du chocolat, sur vais le dire, mon gars. T'as du chocolat, mais tu veux quoi en contrepartie Juste goûter un croc parce qu'on n'a pas ça en France. C'est différent. Ici, ils font des cheese nuns. Avec du fromage dessus et pas à l'intérieur. Et ça là, regardez. Ça démonte. C'est super. Et là je sais, à ce moment-là, vous regardez ce que je suis en train de manger avec du petit butter chicken et tout. Vous vous dites c'est un truc de gros sac. Eh ben, figurez-vous que vous avez totalement raison. oui. que <rire> oui. Bon appétit les gars. Vous pensez que le mec quand il a vu ça rentrer dans son resto. Il Il quoi content ouais. Dave va pas Dave Pagnon, va lui il aime bien les 30 Shinzo Il les dépasse comme un keuf Quoi Shinzo c'est ça Gueyeo Les amis, le tous les japonais, ou énormément qu'on croise, nous saluent, nous font des checks et il y en a même qui s'arrêtaient pour prendre des photos. Ouais. Ah ouais. Et Yas il est content parce qu'il lui a dit Levi Ackerman. Ouais. et il était heureux. Et tu vois ils disent pas Eren ou quoi ils <rire> ils plaisir plaisir. Levi direct, mais après je crois que Eren il habille en marron. Ah ouais. Et ouais. donc là ah ouais. on va au Dome. C'est un centre commercial avec à côté un grand huit qui passe par le centre commercial. Alors je sais pas comment on va le filmer ou si c'est filmable. Si ça se trouve ça ne l'est pas, Donc on va voir ça et après il y a un jardin juste à côté, Ce sera peut-être un peu mieux. Là regardez, avec la lumière le dôme qu'on survoit un peu en fond, Lucias, moi bon, bien joué. Ça c'est le genre de mood pour lequel on a signé. J'arrive de poser une question à Yass. Quoi T'as l'écrampeté Ah Et toi tu es allé crampeté Ah, putain, pas de ah pas, non Ah c'est tu sais tu dans un an sera dépassé de ouf hein ce genre de truc Non mais c'est déjà dépassé on fait pitié de ouf C'est comme si je lâchais un dab <rire> là tout de suite. Vas-y Let's go attends, un, tu, attends, un, attends non, non un un un tu un veux quoi. encore un, un, un meilleur dab que ça Demande moi l'heure cœurs. Ah, ah Elle coupe ça au montage Le <rire> <rire> Tokyo Dome et quand j'ai dit à côté le Grand 8 qui rentre dans le centre commercial. Toi Alex ouais, tu sens de le faire ou pas Moi oh, je peux le faire hein T'as pas peur Non C'était chaud ou pas Mais quoi le Grand 8 bah tu vas pas mourir, euh, frère. Ah, franchement, je le fais. Ah ok c'est pour sûr. le contenu, allez. Franchement, je le fais. Et fuck les Grands Vides, je parlais de vomir. Bah, non, vraiment sympa, ces bâtiments bah, derrière là. Bah oui, mais avec ouais. euh, le coucher de soleil et tout, c'est exceptionnel. Ouais, très sympa. Dommage que le soleil se couche bon, à ouais. 17h30. Ouais, ouais. Je pense que Mathéo, il arrive à faire un montage où en gros, genre juste, il enlève le son et il enlève le mec qui parle... Euh sur le précédent rush et on voit juste les bâtiments derrière Je sais pas, ou alors euh, peut-être qu'ils remplacent par euh, des bruits d'animés. Vous savez que déjà, déjà, <rire> Attends, <'est> quoi, <rire> regardez la hagra que je me prends. Déjà moi, je passe 15 secondes à chaque vlog. Franchement, <rire> le bâtiment derrière, il est énervé. Bah, hey, laissez-moi mon temps, je passe. Rolfeet <rire> <Bon, rire> du fait jour. quoi du bien, Alex Ça va, classique, ça va, ça mais t'as déjà été va. habillé comme ça. Non, j'avais pas... Ah oui, c'est vrai, effectivement. Ça, t'es prêt à faire ou pas Tu disais quoi, Jarod Je passe 15 secondes par voie. Ça, c'est vraiment ça exceptionnel. Ouais, en fait, je viens de ça ça va, Joël ouais, Tu passes un bon moment Allez, je me dépêche avant. Mais gros, t'es Levi ou pas T'es ou pas Levi, il serait dessus. T'es l'evaille ou pas, frérot voilà. Levi. Vas-y, mon gars. Tu peux y arriver. Oh, yes, Franchement, c'est un truc que tu fais une fois dans ouais, une vie. Que je me dis. Et, et après, mis, tu gros. le retiendras toute ta vie et il y aura des images pour... Oh, oh, il est traumatisé! <rires> je te jure, je vais pleurer, gros. Je te jure, je suis pas bien. <rires> <rires> oh mon pauvre! Non, mais, mais, mais, oh mon pauvre! Eh oh, hey, les amis! Je il... sais pas, c est... C est... vous avez pu voir un peu de côté quand on parle de Rossamé, il était allé non, non! Mais moi j'ai pleuré de rire, oui. mais Yass, mais vraiment, mais les cris qu'il a fait, genre je paye pour qu'il recrie comme ça. Très Légendaire, des sensations magnifiques. Franchement, je l'ai fait, j'ai hurlé tout le long, mais c'est la folie. À un moment, j'ai dit mon gars Yass, et il a dit arrête Arrête ça vrai. Ouais. Moi en plus, comme j'ai une peur phobique du, vir, du, du vide, j'ai une peur phobique et je regardais aux alentours et tout, c'est... Tu sais que par contre, je, je suis d'accord avec toi, quand on est monté, ah j'ai pas regardé les côtés. Ah non, moi j'ai... Genre moi quand on est monté, j'ai pas regardé les côtés. Non, moi j'ai fait l'erreur de regarder autour et gros, je te jure, j'avais envie de pleurer, frère. Tout en haut, t'étais pas bien, ouais, mon pauvre. je suis sorti, du manège et tout, je te jure, j'étais en train de chialer, frère. Je ah, peux j vous le dire, le pauvre vias, il était comme as. Et en fait, quand tu reviens, il y a ceux d'avant, enfin ceux d'après qui vont prendre le manège, ils applaudissent. Et en fait, nous, on était tous en train d'applaudir. comme ça. J'aime pas du tout les manèges. Bon, les amis, l'arc Majinbu, Là, on voulait aller au jardin juste à côté, mais il est fermé. Parce qu'on a pris un peu notre temps et tout, tranquille. Et ce soir, je dois rejoindre Théo Cléman pour aller manger avec lui à Ikebukuro. Là, on va aller un peu au centre commercial, donc le Tokyo Dome, que vous voyez, qui est immense. Et après, derrière, je pense qu'on va rejoindre un peu Théo Cléman histoire d'aller lui faire un petit coucou, lui montrer le cosplay, de passer un petit moment avec lui. Et voilà. Let's go! Ça, c'est le centre commercial, il est trop stylé! Là, c'est là où on était, avec la grande roue. Et là, t'as le centre commercial. Bro! <rire> bro! Bro! Uh... Respect! Respect! Respecto! Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. <rire> bye, bye. Bye. Ah, ils sont trop gentils les gens Ils sont trop gentils Vraiment jure. je suis content je vous jure j'avais peur du côté peut-être un peu disrespect de la chose Mais pas du tout C'est vrai que pour l'instant dans les vlogs on n'a pas fait énorme de trucs culturels Style temple et tout C'est dans un coin de ma tête On ne partira pas sans avoir fait quelques temples et monuments et tout C'est vrai que ça a été beaucoup de moments de vie des trucs comme ça ouais. Mais promis Asakusa, tous ces trucs vraiment cool dans Tokyo Pas de soucis D'ailleurs dans les commentaires si vous avez des bails Même peut-être un peu aux alentours de Tokyo Faut pas hésiter Sachant que là dans 2-3 jours On va voir si t'as retenu Alex on va dans quelle ville Nico toi, toi, toi t'es mon gars une <rire> <rire> Picture uh, let's go <rire> You're welcome, thank you <rire> Et c'est là où j'adorerais parler japonais ouais. Ils ont l'air trop sympa pour pouvoir parler avec eux Bonjour, on vient de France <rire> Mais ils sont trop sympas oh. là, ça, là, va ça, va ça va ou quoi ah, mon gars Arrête là on a acheté des choses. Je suis allé acheter des choses à Colombia. Oh, c'était cher ou pas M ou... Prix français. Prix je vais pas français. mentir. Prix okay. français. Okay. J'ai pas fait la bonne affaire. Mais j'ai acheté une chemise. Je vais vous la mettre dans un prochain vlog. Et les Japonais, ils étaient trop contents. Ils ont fait des photos. Et là, j'attends un message du nouveau de la crapule Théo Cléman. Et je vais aller le voir avec cet accoutrement. Et j'ai envie de pouvoir, tu vois, lui faire du mou. Euh... Attends, attends. Euh... Ah, attends. Vas-y, jeune. T'as pas les chromés là. Je suis trop vieux, vous. Allez, allez, jeune. <rire> C'est comme ça? <rire> Je suis trop vieux pour ces conneries! Je suis trop vieux! Toi, Et le non. camarade! <rire> mais, pourquoi il... mais pourquoi il est tout le temps sur mes côtes alors que là je suis normalement Regardez ce dédale de couleurs. Et de... Ah, super plaisir. On est à Harajuku. Mais pas le Harajuku de Fanter qu'ils ont fait là. <rire> J'ai valé Alex sur ça <rire> Je lui ai dit ouais je suis de à Harajuku on voit rien. En bon, plus, ça c'est une vanne. On va pas voir spécialement plus mais on va aller voir surtout Théo Cléman. Il va arriver et je veux voir sa réaction la plus honnête et brutale. Genre là depuis putain vous avez vu que des gens qui soit qu'ils nous connaissent pas du tout soit qui étaient là toute la journée. Là je veux voir quelqu'un. Ce qui serait très drôle. Si tu te caches quelque part, ouais, non. on salue Théo Clémane et toi t'arrives, en zoom. Vas-y, let's go. Vas-y, je lui envoie un message. Oh là Salut là, là. Ça va léger Ça va ou quoi Tranquille. Ça va ou quoi Ça va SNK, c'est bon. Tranquille. Ça va ou quoi Il est où, Zach Il arrive, il arrive. Il, a... ouais, il mettre dans un bourbier là. Ça, on faut peut-être l'appeler. Zach Zach <rire> <rire> Tu me le pas, mon frère <rire> Ça va ou quoi, président. Ça va et toi Bah ouais, bien. Ça Alors, tu plaisir. T'aimes bien bah écoute, j'espère on va être accepté. Hein. <rire> je suis pas sûr. J'ai pris des photos toute la journée, japonais le kiff. Euh, ouais, normal. Cool. Ils aiment trop les trucs. Euh... En, en dehors de la vache, j'ai mes affaires normales. Bah si, bon. En vrai, je pense ça va tranquille. Mais vraiment, c'est un truc, mais il y, euh, y a que des japonais en vrai. Eh bah, y'a pas de soucis je rien suis allé avec, euh, avec mes potes, mais c'est genre juste ah, là. Je crois. Ah, allez, ça va bien. Il est allé à Osaka. Je suis allé à Osaka, mon frère. Alors, genre Je me permets la comparaison, c'est genre le Marseille du Japon. Ok. Genre genre un peu, mais les gens ils sont bien sapés et tout, c'est plus street. Je sais pas comment dire. C'est énervé. Et tu vois, ici par exemple, personne ne fume de club dans la rue et tout ça respecte pas mal, c'est vrai. Ils s'en battent les couilles. Ils ont non, ça c'est un endroit pour Yass encore. Je vais me transformer. Pourquoi Pourquoi toi t'as le droit de faire ça Et moi, si je fais ça, regarde, tu vas voir. Tu Ultraman, t'as un pouvoir et tout. Tu vois Il réagit alors que toi Il a niqué le stab. Oh les gars, les gars, les gars, laissez mon gars Joël. Il est tilté, Boubou. T'es tilté, Boubou. T'es tilté, Boubou. Un petit coup de bouclier Mon gars Joël. Oh, mais il est malade lui. Mon gars Joël Ouais. Ils sont chiants, arrêtez de m'emmerder avec une caméra de merde là. Oh, oh non Monsieur Théo mon Zach Ça se passe comment ton voyage si tu devais l'exprimer en quelques mots toi qui pars demain En vrai j'ai fait... eu la chance de faire pas mal de trucs quand même, je suis allé aux US et tout. Et j'avoue que c'est une claque, moi j'aime trop les claques que tu prends quand tu vas dans des pays ouais. comme ça. Ouais. Et après j'ai la chance, j'ai des potes à moi qui habitent sur place et tout, du coup j'ai pu faire des trucs euh, vraiment euh, comme les gens ici. Et moi j'aime trop ça. Et non, j'en mets, je suis en vrai. T'as as as pu bouger au Kyoto Ouais j'ai fait euh, j'ai fait au fait Kyoto et j'ai beaucoup fait Tokyo du coup. Kyoto j'ai trouvé c'était un peu pour les riches en vrai tu vois c'est vraiment pour les riches qui soient japonais ou étrangers. Faut du faut comme Joël. Faut, faut du blé quoi. La faut la du blé. La faut la du comme Joël. Faut du T'es en train de finir ta dure journée là. <rire> dure, journée, là. <rire> <rire> dure journée de labeur. Aïe aïe aïe. Ce double baril. Et Par contre au <rire> Saka <rire> j'ai <rire> trop kiffé. J'y suis juste allé une journée mais tu vois c'est l'opposé de Kyoto. C'est à 30 minutes de train mais tu passes de la grande richesse à plutôt la grande pauvreté où tu vois que ça n'a rien à voir. Okay. Alors que Tokyo tu sais c'est un peu un entre-deux, je sais pas comment dire. Et bah Tokyo, il y a trop de trucs à voir, il y a grave des bons quartiers, il y a grave des bons réseaux, la bouffe est trop pas chère ici. Incroyable. La bouffe est trop pas chère ici. Quoi te dire de plus Si tu que... veux faire un conseil. Un conseil. Un ou deux, que ce soit à Tokyo ou ailleurs. Franchement, allez dans les trucs où allez euh, allez pas dans les trucs à touristes. Vraiment, allez dans les trucs où... Ça vaut. où pour les vrais où la bouffe elle est pas chère, allez dans les boui-bouis, allez dans les machins où il faut se serrer, où il faut manger tout seul, prenez les habitudes des gens d'ici et vous allez kiffer. Juste avant de clôturer la vidéo, s'il y a des gens qui ont des plugs faire du drift à Tokyo, ou juste voir des sessions de drift. N'hésitez pas dans les commentaires ou dans les DM de Zach. Je je crois qu'on est tous un peu chaud pour Bon tu vas aller voir des Une une info. J'ai une info, c'est le samedi soir. Voilà, j'ai pas d'autres infos. Samedi soir, samedi soir, c'est l'avant dernier jour. Toi qui cherchais comment bien clôturer cet arc, moi je pense ça peut être pas mal de s'envoyer. sur un petit sur un petit drift et dire et voilà les amis avec les locaux dans un dans un parc. Ça, quoi, <rire> je suis d'accord, moi je suis chaud. Moi moi je suis bouillant, franchement, je suis bouillant et je pense que clôturer l'arc faudrait, faudrait essayer de voir un petit truc exceptionnel qui rend ouais. le cool et qui soit en même temps respectueux et qui conclue bien cet arc Japon. Mais franchement, ça me chauffe bien. Et les bah, amis, il y a un viewer qui m'a fait remarquer que en fin de vidéo, je disais souvent bon visionnage alors que les gens avaient fini de visionner. Donc j'espère que vous êtes amusés, que vous avez kiffé ce vlog avec mon gars Joël, avec, bah, <rire> avec mon gars avec mon gars Clément. Et on se dit à la prochaine et bon visionnage. <rire> Baril. Fais un bisou, fais un bisou, micro, fais un bisou. Non. Lève ta <rire>